Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des bâtons. C'est un guide d'utilisation des bâtons en trail. Alors on va faire le tour de tout ce qui concerne les bâtons. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme bâton Comment on les utilise Quelle technique on utilise en fonction du pourcentage de la pente Que tout On va tout voir. On va voir tout ce qu'il faut concernant le bâton. C'est parti Alors déjà on va commencer par parler du bâton. Déjà le bâton il se compose de la première partie, c'est la poignée. Vous avez plusieurs styles de poignée, plus vous allez rentrer dans les modèles haut de gamme et plus vous allez avoir souvent du liège sur la poignée. Parce que le liège en fait évite d'avoir de la transpiration sur les mains et ça va être beaucoup plus agréable au niveau du long terme parce que la transpiration va rendre vos mains moites et ça va glisser, ça va vous faire être source d'ampoule. Donc le liège est une matière qui est à privilégier dans le, dans le choix de vos bâtons. Ensuite vous avez le système d'attache. Souvent vous avez une dragonne ou un gant. Ou rien, les modèles qui sont le plus haut de gamme ont soit une dragonne soit un gant et les modèles moins haut de gamme ont rien du tout ça va vous permettre en fait de moins serrer le bâton de moins le comprimer et de, de répartir la force sur l'ensemble de la main c'est un système qui peut être très intéressant le gant, moi c'est celui que j'ai euh, l'inconvénient du gant c'est que sur le très long terme vous pouvez avoir des frottements sur la main parce qu'avec la transpiration bah, ça peut effectuer des frottements mais bon moi j'ai effectué en 20 km sur, lors du GRP avec et j'avais tr un très léger frottement mais voilà donc c'était pas grand chose donc le système du gant bah, c'est très simple il y a un, un trou, un, une fixation apparemment. tac, on met le gant, ça tient, on appuie ici en dessous en haut pour enlever le gant. Le système de la dragonne bah, c'est tout simple. Vous mettez votre main dans, dans le dragon et, et puis voilà quoi. Euh, ensuite, donc, euh, vous avez aussi la possibilité d'avoir des, des bâtons qui sont euh, dépliables. Alors, euh, il y a plusieurs systèmes. Soit c'est télescopique, soit c'est comme ce système-là. On, on appelle ça le système en, en Z parce que ça fait un Z. Ah! Et euh, du coup, le système bah, c'est d'assembler de, de, l'ensemble du bâton comme ça pour n'en faire qu'un seul, et ensuite on appuie ici pour le déboîter. Hop, hop, donc voilà. Alors, ça, ce système là il est très intéressant. Et ce qu'il faut surtout vérifier, c'est la fiabilité du coup du système et aussi la largeur que votre bâton va faire euh, quand il va être plié. Et ça, je vous expliquerai ça pour cette, cette raison pourquoi tout à l'heure. Euh, ensuite dans le bâton on a donc l'embout. Alors l'embout ici, moi j'ai choisi de, de mettre un embout comme ça qui euh, n'est pas en fait une pointe parce que bah, pour les terrains c'est euh, plus intéressant au niveau, euh, niveau entretien des terrains ça va avoir un impact qui va être moins fort et puis vous n'allez pas à avoir aussi ce clic clic à chaque fois que vous avez posé ce, votre bâton sur une pierre ça va pas faire le petit clic clic clic moi je les appelle les gangs des clic clic c'est le, les gens qui font de la marche nordique parce que quand ils passent ça fait clic clic clic clic et je trouve ça désagréable en fait au bout d'un moment donc du coup j'ai choisi de mettre ce euh, cet embout là qui en plus est très efficace au niveau adhérence et du coup il n'y aura aucun problème pour pour, bah, pour propulser donc ça, ça tiendra aussi bien qu'une pointe voire même mieux sur certains types de terrain ensuite vous avez la matière du bâton la matière souvent qui est des plus haut de gamme c'est en carbone l'avantage du carbone c'est que c'est plus léger mais c'est aussi un petit peu plus fragile que l'aluminium donc euh, la, le poids de votre bâton va être intéressant à prendre en compte Surtout si vous êtes destiné à l'utiliser sur une très longue distance Parce que bah, plus moins vous avez de poids, de poids sur vous Et plus ça va être intéressant Voilà donc on a fait le tour du bâton Maintenant on va voir quand est-ce qu'on l'utilise Et dans quelles conditions on l'utilise A tout de suite Alors dans mon premier tournage j'ai oublié de vous parler De comment est-ce qu'on fait pour choisir la taille de son bâton Parce qu'en fonction des gammes de bâtons, Vous allez retrouver soit tous les 5 cm voire même tous les 10 cm et effectivement, bah, ça va être très important de savoir comment on fait pour choisir la taille de son bâton. Parce que si vous choisissez mal la taille, bah, ça peut rendre complètement inutile votre bâton, ou même vous occasionner des douleurs au niveau de l'épaule. Et du coup, pour choisir la taille de son bâton, alors le mieux c'est de l'essayer, mais si vous ne pouvez pas l'essayer, eh bien il y a un calcul à faire qui euh, consiste à mettre votre taille en centimètres, donc perso ça fait 184 cm, et vous multipliez cette taille-là, par 0,67 donc moi ça fait 184 x 0,67 et donc ça donne 123 cm cependant le mieux comme je vous l'ai dit juste avant c'est de l'essayer et la méthode pour savoir si le bâton est à votre taille vous le mettez euh, posé au sol vous appuyez bien comme si vous deviez propulser vers l'avant et vous regardez en fait l'angle que va faire votre bras il faut que votre bras soit penché légèrement en avant comme ça parce que s'il va être trop haut comme ça, ben, ça va occasionner des douleurs et puis ben, ça, va, ça va pas être pratique et s'il est trop bas, ben, ça va pas être terrible non plus donc du coup il faut respecter cet angle là donc légèrement, votre bras légèrement incliné, donc un petit peu un angle qui est supérieur à 90 degrés et ça va être bénéfique pour vous. Voilà, donc le mieux, c'est d'aller l'essayer en boutique si vous en avez la possibilité. Sinon, le petit calcul, 184, enfin, votre taille x 0,67. Et vous prenez la taille que ça, que ça vous amène. Voilà, et ben écoutez, je, je, on se retrouve tout de suite. Pour la suite en extérieur. Alors maintenant parlons un petit peu des conditions d'utilisation de vos bâtons. Quand est-ce que vous allez les utiliser Quand est-ce qu'il va falloir mieux les laisser à la maison Et eh bien ça, ça va être très dépendant de chacun. Alors ma réponse va... Est pas forcément vous plaire, parce que j'ai pas de réponse universelle, mais en gros, on peut dire que sur un trail qui est à partir de 1000, de D+, pour environ 50 km, bon voilà, vous allez commencer à pouvoir réfléchir à l'utilisation de vos bâtons ou pas, euh, sachant que si vous avez une longue montée, bah, ça va être plus intéressant de les utiliser que si vous avez une multitude de montées, un petit peu comme on trouve en Bretagne, sachant que si vous faites un trail en montagne, et eh bien là la question va rarement se poser, et ça va être Très efficace pour vous, surtout si vous n'avez pas le niveau pour courir sur l'ensemble de la montée. Et du coup, les bâtons vont du coup, être efficaces pour vous. C'est quelque chose qui va être intéressant pour répartir en fait, l'ensemble de la charge sur le corps. Donc du coup, c'est quelque chose qui va être très intéressant pour vous. Surtout si, voilà, si vous faites un trail, plus c'est long et plus c'est vrai. Ça va soulager l'ensemble des cuisses, des quadriceps pour euh, bah, vous permettre d'aller plus vite en utilisant moins d'énergie des jambes. Voilà, donc ça c'est une réponse qui est un petit peu euh, généraliste, c'est pas très précis, mais ça, ça va être à chacun de savoir quand est-ce qu'il va falloir les utiliser. Et ça, encore une fois, je le répète assez souvent, eh ben, il faut tester pour savoir. Maintenant, on va passer à comment on les range quand on ne s'en sert pas. Alors, quand vous ne vous servez pas de vos bâtons, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de les garder à la main, soit replier comme ça, et puis du coup, vous courez avec un bâton dans chaque main, soit vous les conservez euh, bah, dépliés. Mais dans ce cas-là, il va falloir utiliser le bâton avec la pointe vers l'avant. Toujours mettre la pointe vers l'avant, parce que si vous l'avez vers derrière, et bah, du coup, c'est les petits copains qui sont derrière qui risquent de se la prendre dans l'œil, et il n'y a rien de plus désagréable. Et ça, soyez très vigilant, surtout, au départ d'une course, parce qu'on voit énormément de gens qui se trimballent avec leur bâton dans la main avec la pointe par derrière et c'est extrêmement dangereux. Donc euh, voilà, il y a eu euh, plusieurs accidents comme ça et c'est vraiment dommage de se prendre une pointe surtout dès le départ. Ensuite, l'autre possibilité que vous avez quand vous ne vous servez pas de vos bâtons, c'est de les ranger dans le sac. Alors, les, les sacs de trail permettent de ranger vos bâtons, surtout si vous avez des sacs d'ultra trail. Alors, ils ont tous leur système. Soit vous avez des systèmes qui permettent de les attacher là, soit vous avez des systèmes qui permettent de l'attacher dans le bas du dos. Soit vous avez aussi des systèmes de, de, de, de carquois, un peu de, comme euh, ranger, pour ranger les flèches de Robin des Bois Vous pouvez mettre votre bâton dans un carquois et puis le mettre dans le dos Ça vous fera un système un petit peu comme ça, comme un ninja Et euh, sinon vous avez la possibilité, et moi c'est celle que j'ai retenue, c'est d'utiliser une ceinture Alors moi j'ai la ceinture Compressport. je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse Et les ceintures en fait ont des systèmes d'attache de, en bas et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de vérifier à la taille de votre bâton une fois qu'il est plié. Parce que si vous prenez ce système là, eh bien, il va falloir être vigilant sur la taille de votre bâton. Parce que s'il est trop large, eh bien, quand vos mains vont partir comme ça, eh bien, vous allez taper avec vos bras dans votre bâton et ça va être très désagréable. Donc voilà, moi c'est le système que j'ai retenu parce qu'en plus ça permet de répartir la charge de, de portage et du coup ça va être très intéressant. Voilà, et ben écoutez, maintenant à vous de faire votre choix de euh, portage pour vos bâtons. Alors maintenant on va passer à ce qui vous intéresse sûrement le plus, c'est comment on s'en sert. Monsieur Duce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Alors mis à part le fait qu'on peut s'en servir pour planter le voisin pour gagner une place, qui n'a pas vraiment grand intérêt, et bien on peut s'en servir pour avancer plus vite alors en fonction de euh, votre capacité à vous utiliser, vous pourrez l'utiliser de différentes manières mais toujours est-il que moi ce que je vous invite à faire c'est de pratiquer, encore une fois il faut vraiment vraiment pratiquer pour les utiliser de manière efficace parce que sinon en fait ça peut vraiment être un plus un handicap qu'autre chose moi quand j'ai commencé à les utiliser et eh ben en fait euh, ça m'a pas fait gagner énormément de, de, de gains parce que euh, bah, du coup en fait je savais pas vraiment les utiliser, j'étais toujours en train de réfléchir à où est-ce que je vais les poser, sauf que ça en fait, au bout d'un moment ça devient instinctif, c'est comme en descente, quand euh, au début vous commencez les descentes, ben bah, vous êtes un peu frileux dans les descentes, mais sauf qu'au bout d'un moment bah, vous y allez sans même réfléchir et puis bah ça se passe bien et ben bah, les bâtons c'est pareil au début vous êtes là, je sais pas où les poser mais au bout d'un moment ça va devenir instinctif et du coup ça va être vraiment une aide plus qu'un handicap donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. alors on a trois utilisations principales pour les utiliser dans les montées et il y en a une pour les utiliser dans les descentes alors, dans les montées, en fonction du pourcentage de la pente, plus la pente va être inclinée, donc on vous dit en général au-dessus de 20%, même si c'est toujours délicat d'estimer le pourcentage d'une pente comme ça, euh, sans avoir euh, son, sa, sa petite équerre avec soi, et du coup, quand on va les utiliser en grosse grosse pente, eh ben, on va l'utiliser en simultané. Donc l'important là, ça va être de planter vos bâtons devant vous et de pousser les deux bras en même temps. Ça, ça va vous faire une grosse impulsion d'un coup et du coup, ça va vous permettre de monter d'un coup beaucoup plus facilement. Ça va répartir la charge sur l'ensemble de vos dorsaux et de vos bras et du coup, ça va vraiment vous soulager les mollets, les quadrilles. Euh, la deuxième utilisation, c'est quand la pente est un petit peu moins euh, raide, donc on va dire entre 10 et 20%, et bien là, on va les utiliser en simultané. Et donc, du coup, c'est l'important là, ça va être de bien incliner le bâton vers euh, l'avant. Donc, ça veut dire que votre poignet va être avant la pointe de votre bâton parce que sinon ça va faire un effet de frein ça c'est l'utilisation du coup en descente et eh bien votre bâton va se planter avant et du coup ça va fre vous freiner en fait dans votre élan c'est physique, c'est mécanique, c'est physique si vous mettez quelque chose pour vous freiner et eh bien du coup le bâton va vous freiner puis vous accélérer alors que si vous le mettez directement incliné vers l'arrière et eh bien du coup ça va vous permettre de directement vous impulser vers l'avant vous propulser, impulser je sais pas comment on dit, bref euh, Ensuite, on a donc cette utilisation qui est comme le font les marcheurs nordiques, hein, c'est donc chaque bâton doit être posé au niveau du pied avant, et ben après, pas, ça, peut, ça peut être des fois un peu psycho, mais quand, quand on n'y réfléchit pas, en fait, c'est instinctif. L'utilisation en marche est très efficace pour vous donner un rythme, ça va vous faire euh, aller un peu plus vite et du coup c'est pour ça qu'on voit des gens même sur des trails très longs comme l'ultramarin partir directement avec les bâtons, même si c'est tout plat, ils partent avec les bâtons et ça leur donne un rythme et ça leur arrive de dépasser des gens qui courent euh, sur le long terme en utilisant les bâtons comme ça du, tout du long. Bon après ça fait de la marche indique mais bon. Je chacun son truc. Et du coup la troisième type d'utilisation en, en montée, donc ça, ça va être un petit peu de façon un peu plus anarchique donc c'est sur une partie qui va être un peu type faux plat monté, où vous allez avoir envie d'avoir un petit rythme, mais pas non plus d'avoir une grosse impulsion. Donc ça va être de poser vos bâtons un petit peu au feeling tous les 3-4 foulées, et du coup ça va vous donner un rythme comme ça et puis ça va vous aider un petit peu, ça va pas être la grosse utilisation des bâtons, et là ça va pas être le gros gain, mais ça va vous donner un rythme et ça va vous propulser un petit peu. Voilà voilà. Donc ça c'est les trois utilisations qu'on peut en faire en montée. En descente, l'intérêt du bâton en descente, alors là il faut être très vigilant parce que du coup sur la descente, l'impulsion sur le bâton, la force qui va être mise sur le bâton va être importante. Et du coup bah, là vous avez intérêt d'avoir un bâton qui est un petit peu solide quand même, sinon ooooh, il risque de pas aimer. Euh, du coup l'idée en fait, de l'utilisation en descente c'est de freiner en fait, votre, votre descente et du coup de, ré, de réguler en fait, la charge sur vos quadrilles et qui n'aiment pas du tout les descentes. Vous savez que quand le muscle travaille en excentrique, il se casse beaucoup plus facilement. Et du coup de freiner en fait, cette charge va, vous, va lui permettre de conserver euh, bah, son, son, son efficacité en durée de vie. Donc voilà, ça va être l'utilisation que vous allez pouvoir en faire en descente. Voilà, bah écoutez, j'espère que tous ces conseils vous ont plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que bah, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye